C'est bon, vous me voyez Voilà. Euh, là, c'est juste un miroir que je tiens devant mon écran. Et voilà la bête. Donc, euh, je vous présente Illustrator. C'est un programme de dessin, euh, comme beaucoup en utilisent, sauf que c'est un peu différent de Photoshop, puisque, en fait, Illustrator permet de dessiner des formes. Vous voyez, là, je dessine un peu, une sorte de patate. Euh, donc, quand on dessine une forme, on peut zoomer dessus et on s'aperçoit qu'il y a des lignes bleues. Et sur ces lignes bleues, il y a ce qu'on appelle des tangentes et des points, c'est-à-dire que ça permet de contrôler la courbe. Voilà. Donc, euh, si je veux, par exemple, dessiner, euh, mettons, Gretchen, eh ben je fais euh, une petite sphère comme ça, qui va en fait marquer le, le haut du crâne. Et on peut évidemment retoucher à l'infini euh, la, la courbe. Et puis, en bas, je vais dessiner une autre forme qui va être plutôt les joues et la mâchoire. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire, on a deux formes. On peut les additionner pour en faire qu'une seule. Voilà. Pour les yeux, euh, c'est pareil. On va dessiner une première forme comme ça. Voilà. Une deuxième. Vous voyez, à droite, euh, c'est, en fait, il y a les curseurs qui permettent de contrôler les couleurs. Donc, on peut changer de couleur à n'importe quel moment. Voilà, on peut aussi changer la taille. Comme ça, je réalise que l'œil gauche est un tout petit peu plus gros que l'œil droit. Donc, je le retravaille. Et on peut évidemment zoomer à l'infini, ce qui est quand même un gros avantage. Qui est aussi un peu un inconvénient parce que ça fait passer du temps sur des petits détails qui sont parfois un peu anodins. Et là, vous voyez, j'ai cinq formes. Euh. Là j'ai euh, les yeux, les paupières, la tête, et je vais dupliquer la forme des yeux, du moins la forme qui est entrouverte, pour ensuite créer les cils. Et voilà. Et alors le nez, vous allez me dire, le souci, c'est qu'il n'y a pas de il a pas de contour. Ça, c'est un, un, vraiment une technique, enfin, une plutôt une. Un graphisme en fait que j'ai adapté que j'ai euh, adopté depuis euh, depuis les débuts enfin parce que je trouve ça très élégant quand il n'y a pas de, de contour. après chacun son truc mais le souci c'est qu'évidemment vous voyez là je dessine le nez et euh, il n'y a pas de contour donc on ne le voit pas donc la solution c'est soit de le faire légèrement plus foncé mais le problème c'est que là euh, elle a l'air alcoolique euh, ou l'autre solution c'est de le faire de la même couleur et de euh, le dupliquer et de le et de le mettre dans une euh, une teinture un peu un peu plus foncée, ce qui va faire ressortir euh, la forme du nez qui est au dessus. Et cette forme du nez qui est ici, eh ben on peut retravailler par exemple pour ajouter la narine. Voilà. Et ensuite pour pas qu'elle ait non plus un trop gros nez, on va retravailler la forme du dessous pour euh, finalement ne laisser dépasser que les formes dont on a besoin. Voilà. Alors, ça, c'est le brouillon de la couverture du tome 5. Vous voyez, je le fais aussi sur Illustrator. Je peux aussi sélectionner tous les contours de toutes les formes. Vous voyez, donc là, pour l'instant, c'est relativement simple. Il n'y en a pas beaucoup. À gauche, ici, ce sont tous les personnages que j'ai importés d'autres planches de bande dessinées, y compris du tome 5. En fait, c'est juste pour pouvoir prendre les couleurs. Vous voyez, là, je sélectionne, par exemple, la peau. Euh, du visage de Gretchen et ben cette peau je vais pouvoir ensuite la mettre dans euh, mon nuancier de couleur qui est ici alors évidemment je pose pas directement sur, euh, sur écran vous voyez bon là c'est un petit croquis que j'avais fait euh... Avec des, des têtes de zombies parce qu'on verra des têtes de zombies sur le reflet de, de la vitre et puis en fait c'est ça paraît anodin mais il faut aussi dessiner cette fameuse vitre cassée donc j'ai téléchargé beaucoup beaucoup d'images de, de vitres cassées pour essayer de trouver la, la forme qui convient. Et puis aussi, bah, que fait Gretchen derrière cette vitre Alors il y avait toutes ces propositions. Euh, voilà, elle fait de la magie, elle est euh, stupéfaite ou euh, tout simplement elle boit du thé parce que bon, elle est anglaise hein, et les Anglais ont un, un flegme bien connu euh, face euh, au danger. Voilà. Et alors donc, euh, voilà. Ça c'est un état un peu plus avancé euh, de la couve. Euh, voilà. Donc. Euh, donc voilà, Gretchen, elle aura cette air là elle est euh, un peu énervée. Euh, je vais ensuite, euh, de toute façon, dessiner, euh, dessiner les points, hein, Voilà, parce qu'elle va être en position un peu de, de boxeuse. Euh, mais là, en fait, je vous montre ça. Alors, je vais faire évidemment ce que j'avais fait, euh, ce que je vous avais montré, vous savez, pour, euh, pour que le nez euh, ressorte, euh, etc. Bon, sachant que, évidemment... Depuis cette phase du dessin, j'ai quand même un tout petit peu retravaillé quelques détails. Euh, voilà. Et ce que je voudrais vous montrer surtout là, c'est, vous allez me dire, ce sont des formes dans, dans les planches, et dans, en règle générale, quand j'utilise Illustrator, ce sont des aplats de couleurs, c'est-à-dire que les couleurs sont plates, il n'y a pas de dégradé. Or sur la couverture, il y en a. Donc comment ça se fait Eh ben tout simplement parce que sur Illustrator, on peut décider de décomposer les formes. Grâce à ce qui s'appelle un filet de dégradé, c'est-à-dire en fait un outil qui permet de tracer une sorte de quadrillage au sein même de la forme. Vous voyez, je vais zoomer encore un petit peu euh, et vous voyez, ça a créé euh, une sorte de damier qui épouse un peu la forme de la, de, de, enfin la, la, la, la forme euh, en elle-même et donc euh, ça permet de chaque point lui donner une couleur différente. Voilà, ça ou même comme ça bon là je vous avoue c'est vraiment pas beau hein. pour l'instant c'est ça, ça demande évidemment à être retravaillé euh, mais en gros c'est je fais ça à peu près avec tous les éléments et je fais ça évidemment euh, aussi avec vous euh, voyez les joues euh, si je veux lui donner par exemple des joues un peu rouges et eh ben là je vais utiliser cet outil voilà, bon là ça, ça, ça, ça, ça mérite quand même d'être travaillé assez pendant assez longtemps pour bien placer les points, voilà et ça lui donne un petit blush, vous voyez ah tout d'un coup euh, elle est amoureuse, voilà elle a les joues qui rosissent. Alors là on est encore un peu plus loin, vous voyez j'ai fait tous les tous les filets de dégradés, voyez, celui que je vous montrais tout à l'heure avec le nez, bah voilà il est il est ici. Vous voyez, donc, euh, ça a demandé quand même pas mal de boulot, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Il a fallu placer les ombres euh, aussi au niveau des yeux, euh, parce que chaque objet, évidemment, a une ombre, donc les cheveux eux-mêmes ont une ombre. Euh, il a fallu faire, évidemment, le détail de, euh, des métacarpes, du cuir et des petites... Euh, couture, sur les gants, enfin voilà, je vous passe les détails, euh, bon, ça paraît fastidieux, évidemment, ça l'est, mais euh, bon, évidemment, j'adore ça, hein. c est, c est, si on n'aime pas ça, on n'aime pas Illustrator, voilà. Euh, non, là, je voudrais juste montrer les cheveux, alors, euh, voyez, les cheveux, évidemment, on peut les sélectionner un par un, alors, vous allez me dire, il euh, y a de quoi devenir fou, hein, si on les trace un par un, parce que oui, là, chaque cheveu est indépendant, vous voyez, celui-là, je peux même l'enlever, par exemple. voilà euh, Là, j'ai utilisé aussi un outil qui s'appelle euh, le dégradé de forme. C'est-à-dire que là, je vais dessiner un cheveu, par exemple. Je vais en dessiner un deuxième. Et euh, je, vais, je vais dire... Euh, à l'ordinateur, fais-moi tous les cheveux entre les deux. Vous voyez. Et alors, si je change la forme de celui-là, ça va faire ça. Donc ça, à partir de ce, de ce moment, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que euh, évidemment, si, c'est très mécanique. Et quand c'est mécanique, eh ben, c'est pas beau. Donc, qu'est-ce que je fais Alors, ça m'aide à dessiner quand même la plupart des cheveux. Et euh, ensuite, je vais euh, décomposer tout ça. Mais ce que je vais faire, évidemment après, c'est qu'il y a certains cheveux. Euh, à auquel je vais donner une plus grosse épaisseur, il y a certains que je vais redessiner, vous voyez, comme celui là ou celui-là, et il y a certains que je vais déplacer pour les rapprocher les uns des autres, en fait pour créer euh, quelque chose d'un peu euh, irrégulier. Parce que quand c'est trop régulier, c'est pas beau. Donc, c est, c est, ça, ça finalement euh, euh, représente bien en fait euh, l'utilisation de l'ordinateur, c'est-à-dire ça peut être un outil formidable, euh, mais il faut pas non plus trop euh, se baser dessus. Euh, voilà, il faut quand même garder le contrôle sur tout ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, bah, je garde le contrôle sur chacun des cheveux. Donc là, je vous montre un stade très, très, très, très avancé de la couverture. Vous voyez, j'aime bien zoomer, hein, parce que, voilà, Illustrator, ça permet de zoomer. Alors là, on retrouve nos cheveux, et on peut voir que en fait, euh, il y a... Attendez, je... Voilà, c'est ici. Euh, il y a euh, aussi un dégradé au sein même de, de chaque cheveu et de chaque mèche de cheveux. Vous voyez, là, c'est une mèche. Je peux l'extraire, la, la, voilà, je peux la, la prendre, la remettre, et il y a ce petit dégradé que vous voyez ici, euh, dans lequel je dis, bah écoutez, ça va du euh, du violet foncé au rose pâle et ça revient au violet foncé, vous voyez. Et si je change les petits curseurs. Et eh ben, ça change aussi pour mes cheveux. Donc, j'ai fait ça pour chaque mèche, évidemment. Et là, on retrouve aussi les cheveux que j'ai dessinés, qui ont eux aussi une sorte de petite courbe euh, voilà, qui permet de, de changer euh, le gradient. Voilà. Alors, je vous passe tous les détails. On retrouve évidemment la vitre dans laquelle il y aura donc des euh, reflets de méchants zombies, euh, qui donc font face à Gretchen. Dans chaque couverture, il y a toujours de toute façon un reflet, parce que j'aime beaucoup les reflets. Voilà. Alors là, on peut euh, les cacher pour ne voir uniquement que, euh, que la vitre. On peut aussi les remettre. Voilà. Voilà. Il y en a encore un ici. Je ne vous ferai pas de, de, de, de dézoom total de la couverture, parce que euh, bon, ça sera un peu une surprise. Donc c'est pour ça que je vous montre surtout les détails. Et, euh, et voilà. Et si, on peut voir également. Euh, ici, si on masque, euh... attendez, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de calques, voilà. Voilà, donc là, on voit un peu les zombies dans leur totalité, avec évidemment tous les traits, donc ça, il a fallu les dessiner chacun, alors vous les reconnaissez peut-être, hein, on les voit dans le tome 4, hein, évidemment, tous ces zombies, et, euh, et puis, de l'autre côté, bah, il fallait dessiner Gretchen, et Gretchen, avec ses points. Je pense qu'on peut même peut-être faire une petite animation un peu à la Street Fighter, en fait, où elle est là, en montant sa garde, en tenant sa garde, prêt à, prêt à balancer un coup de poing. Voilà. Et puis, euh, bah, que vous dire d'autre bah, voilà, Moi, j'ai évidemment passé un temps fou à faire euh, le zip de son blouson. Et puis, vous remarquerez aussi que, évidemment, dès qu'il y a un objet euh, avec un reflet, eh ben, il faut que je dessine le reflet. Là, le reflet, évidemment, bah, ce sont les zombies. Hein, voilà, et puis euh, on peut à tout moment encore changer des choses. Mais le seul souci avec Illustrator, c'est qu'à un moment, bah, il faut s'arrêter. Et donc heureusement pour ça, j'ai quand même un rédacteur en chef qui arrive à me dire à un moment donné, c'est bon, ne touche plus à rien, et puis euh, je peux avancer parce que sinon, honnêtement, j'aurais pu passer deux mois sur cette couverture. Shut up. And sit down.